Ouvre mm le -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Que le Seigneur nous bénisse richement encore ce soir Nous sommes heureux de nous retrouver encore en ce jour de jeudi Pour nous approcher de la présence de notre Dieu Et que le Seigneur encore par sa toute puissance descende parmi nous et qu'il nous bénisse encore Nous voulons vraiment avoir des cœurs bien disposés Afin de recevoir la bénédiction de l'éternel Celle qui enrichit sa parole dans nos cœurs Qui transforme vraiment nos vies et qui nous prépare réellement à sa venue. Que le Seigneur vous bénisse tous richement là où vous êtes, c'est vrai, de plus en plus l'amour grandit dans le cœur et le Seigneur nous unit encore davantage en esprit et autour de sa parole. Que son nom soit réellement béni. Nous savons réellement que la délivrance est déjà accordée. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Recevez réellement les salutations de tous nos bien-aimés frères qui nous saluent dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez les salutations de notre frère Juliard de Lessine et toute sa famille qui nous salue, notre frère le pasteur Gervais de Madagascar et je n'oublie pas notre frère Manassé de Madagascar qui nous salue également. Vous avez les salutations du pasteur Arthur de Luganda, le pasteur Richer d'Haïti, salutations de notre sœur Amélie euh, Zerbo de Burkina, notre frère euh, euh, Difas de... De, de Kampala le pasteur Daniel Guilner de JeMAP nous salue, le pasteur Yves de Bruges sulesco nous salue vous avez euh, les salutations de Mam Wester, notre soeur euh, Mam Esther de Bruxelles qui salue tous les saints là où ils se trouvent en ces instants notre frère Koulibaly et notre soeur Odile de même que les enfants nous saluent également ce soir depuis l'Espagne Salutations de notre sœur Lily et notre frère euh, Philippe ainsi que Marthe depuis Paris. Notre, notre frère Bruno, notre frère Marcelin et la sœur Juliette et les enfants nous saluent depuis Paris également. Notre frère Isaac d'Abidjan nous salue. Salutations du pasteur Albert euh, Matimbe de Zimbabwe qui nous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La sœur Danielle de Royan nous salue. Salutations de notre frère Alex euh, Chilongo de l'Ikassi en RDC Congo. Notre frère Casquin euh, de Lyon nous salue. Vous avez les salutations de notre frère Bernard, notre frère euh, Marcel Hué de Krefeld qui nous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je n'oublie pas nos frères de Bilbao, notre frère Thomas, le frère Trésor, notre frère Pablo, de Bilbao qui nous salue également. Notre sœur Carole de Canada euh, salue toute l'Assemblée aujourd'hui ainsi que notre frère Yvon et le Seigneur a accordé une année de plus à notre sœur Carole. Aujourd'hui que le Seigneur soit réellement euh, béni. Vous avez les salutations de notre frère Michel et notre sœur Marie-Thérèse de Loudun qui nous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre sœur euh, Élodie de Bordeaux nous salue également dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez les salutations de notre sœur euh, Esther de Lille, notre sœur Rachel de Toulouse qui nous salue également dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Levons-nous là où nous sommes, nous allons réellement recommander la réunion entre les mains du Seigneur. Que notre Dieu soit encore bienveillant, miséricordieux et compatissant à notre endroit. Que sa présence soit réellement parmi nous, qu'il nous bénisse richement, qu'il bénisse aussi notre pasteur. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous venons encore à tes pieds, ô Père, pour réellement reconnaître nos incapacités, Seigneur Jésus. Reconnaître réellement notre insuffisance, mon Sauveur. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le tout suffisant, tu es tout pour nous mon sauveur tu es celui qui nous fortifie, tu es celui qui nous soutient, tu es celui qui nous conduit, tu es celui qui nous inspire. Seigneur, tout au long de la journée, tu nous as gardés, tu nous as protégés, Seigneur, que ton nom soit réellement glorifié, mon sauveur. Merci, Seigneur, parce que l'ange éternel a réellement campé autour de nous, Seigneur, veillant réellement afin que rien ne puisse nous arriver, Seigneur. Et de tout cœur, nous venons, Seigneur, à tes pieds pour vraiment te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Bénis ton serviteur, Père, pour Seigneur la parole que tu vas encore nous donner au travers de lui Bénis tous nos frères Seigneur Aussi nombreux sont-ils mon sauveur Derrière leurs écrans Seigneur ce soir encore Nos cœurs soupirent après toi mon sauveur Nos cœurs bouillonnent Seigneur mon Dieu à l'entente de ta parole mon sauveur Oh, unis nous encore davantage Père Dans l'unité du Saint-Esprit mon sauveur Et que ta parole nous éclaire encore davantage Afin que nous puissions savoir Comment marcher, comment emboîter le pas mon sauveur Garde-nous dans le creux de ta main Seigneur Que réellement ton Esprit Saint nous conduisent du début jusqu'à la fin. Prends le contrôle que tout esprit de distraction, Seigneur, dans nos maisons, tout esprit, Seigneur, de manque de concentration, mon Sauveur, Oh Jésus-Christ mon Roi qui s'est loin de nous, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. soit loué, Père, soit glorifié à jamais dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bénis cette réunion en ton nom, Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. asseyons nous et chantons, enfants de la même cité, Enfants de la même cité, nous chantons cela dans les phares. De, euh, le 236 dans les phares. 236. Enfants de la même cité, église du Seigneur. Enfants de la même. Restant toujours, restons toujours unis mes frères, Jésus est Père. 80 280 dans les faudes Jésus divin maître le de tous et de paix ta sainte voix m'appelle à marcher désormais quand ce dos se ce sentien de grâce ne supporte Sont liées de grâce, de, de sup. Que mon esprit se et... Sœur Lily qui a demandé si nous pouvions chanter cela, c'est le 344 dans les fardes. J'étais euh, lassé des vanités, jamais seul avec Jésus. 344. <coughs> J'étais lassé de vanité Et j'ai cherché la vérité Et j'ai trouvé pour mon bonheur Par Dieu donné, le seul sauveur Jamais seul la vérité je m'ai du salut dans sa main. Et son regard parle si bien, que puis-je encore teindre demain jamais, jamais, jamais, seul avec Jésus, sur le chemin. Dieu et avant que le serviteur de Dieu puisse venir et nous donner la parole, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de prier juste pour ces trois requêtes et alors nous écouterons la parole du Seigneur. Notre frère Pascal de Venon ne se sent pas bien, il est malade et il a besoin de nos prières. Nous allons prier pour notre frère de Venon, nous allons aussi prier pour... <coughs> Nous allons prier pour une requête que euh, je demande que l'on prie pour mon petit frère Christophe qui est malade. Il fait beaucoup de fièvre que le Seigneur vous bénisse richement. Souvenons-nous réellement de notre frère Pascal de vos noms et de Christophe, le petit frère de notre sœur Mariette. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus Christ, notre sauveur nous voulons que notre frère Pascal aussi écoute ta parole et qu'il soit en bonne santé voilà pourquoi avant que ta parole ne soit prêchée mon sauveur nous voulons réellement implorer ta grâce mon Dieu pour notre frère Pascal devenons Seigneur Jésus qui n'est pas bien Seigneur mon Dieu mais nous savons que la guérison ne se trouve qu'auprès de toi, Jésus Christ mon roi nous réclamons sa santé et nous chassons tous les démons Seigneur qui perturbent sa santé notre Dieu au nom de Jésus Christ notre Seigneur tu as dit que par tes mères sûrs, nous avons déjà été guéris Seigneur, oh que la la santé de mon frère soit restaurée Oh Satan, tu n'as aucun pouvoir dans la vie de mon frère Nous réclamons sa vie Nous réclamons sa santé Que son corps soit délivré Au nom de Jésus Christ, notre sauveur Que son âme soit en paix Jésus Christ, mon roi, redonne-lui la santé Redonne-lui, Seigneur, au oh, Père, le bien-être En ton nom, mon sauveur Qu'il soit délivré, qu'il soit guéri Seigneur, que Christ soit aussi Seigneur Là où il est, Seigneur mon Dieu Dans le nom de Jésus Christ, notre sauveur Oh mon sauveur, que toi tu étends ta main Que tu uses de bonté, de miséricorde à son endroit, Seigneur que ce démon peu importe son nom qui provoque des fièvres que ce démon soit chassé que Christophe soit délivré au nom de Jésus Christ notre Sauveur qu'il soit en bonne santé et que ta servante puisse te glorifier et te louer, Dieu notre Père Céleste nous te remercions pour tes bienfaits Merci pour cette année de plus Que tu as accordé à notre soeur Carole de Canada Seigneur, qu'elle soit bénie, fortifiée Et qu'elle soit toujours zélée pour les choses qui te concernent Bénis son mari, bénis toute sa maison Dans le nom de Jésus Christ Père Céleste, nous recommandons ces instants T'être mains. nous avons chanté, nous avons Adoré, nous avons loué ton nom Seigneur Et nous avons réellement Seigneur mon Dieu Senti que tu es descendu, tu es là Parmi nous, Seigneur viens nous parler Nous voulons disposer nos cœurs afin que toi Tu puisses réellement nous parler, Seigneur Souviens-toi de nous Tu nous connaissais Seigneur avant même que nous puissions exister Voilà pourquoi aujourd'hui tu viens pour nous préparer Seigneur Parce que bientôt nous retournons d'où nous sommes venus mon Sauveur Bénis ton serviteur, utilise-le encore puissamment Tu vois ton peuple Seigneur qui a faim et soif derrière leurs écrans Pour entendre ta parole mon Sauveur Seigneur ne nous laisse pas Seigneur mon Dieu Bénis-nous, visite-nous encore ce soir Dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Nous t'avons prié et remercié Père Amen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 Louez-le vous tous ses anges, Alléluia. Louez-le vous tous son peuple, Alléluia. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. De chanter Seigneur, Alléluia. Lui seul est tout mon trésor, Alléluia. Merci pour ce jour, ô notre Dieu, merci encore, mon bien mon Père Saint pour ce privilège que nous avons vraiment de pouvoir nous tenir encore aujourd'hui dans Ta présence glorieuse, mon Roi qui de lui-même peut se tenir devant toi si toi-même tu ne l'attires pas, mon Sauveur. C'est un privilège de pouvoir être attiré par toi et d'avoir aussi cette grâce de pouvoir aussi élever nos voix devant ton trône de grâce, mon bien-aimé Père Saint, pour réellement aussi glorifier ce beau nous, ce merveilleux nous qui nous protège encore en ce jour, combien nous sommes vraiment protégés par toi, comme la parole de Dieu les dit, que le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes se réfugient, et c'est tout réellement en sûreté. Nous y sommes en sûreté, mon bien Seigneur et Sauveur. Et cela est la vérité, car nous le croyons profondément fondement du fin fond de notre cœur. Béni sois-tu encore pour ton peuple qui est rassemblé en différents endroits encore ce soir, au Dieu autour de ta parole à toi, afin de pouvoir recevoir ce que toi, tu veux aussi que nous puissions avoir encore aujourd'hui Père. Nous avons tous les jours, et chaque jour et chaque instant, besoin de toi mon bien aimé Père Saint, pour notre marche aussi quotidienne Père. Merci encore pour le chant et les cantiques que nous avons chanté bien aimé Père Saint, et aussi pour les prières qui sont montées encore devant ton trône de grâce mon Père pour les requêtes que nous avons déposées devant toi. Nous avons prié et nous croyons toujours par la foi que lorsque nous prions, toi tu entends nos prières, tu aussi exauces aussi nos prières. C'est pour ça que nous avançons avec assurance, sachant que tu as fait la promesse d'être avec nous comme tu l'as dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. Jamais tu n'as failli mon bien-aimé malgré nos infidélités, malgré nos faiblesses mon roi, tu es toujours le Dieu de ta parole à toi mon Soba. Merci encore pour ta sainte et divine présence, merci encore pour ton amour, Patry au oh Dieu irréprochable Père parce que il est vraiment un amour Saint. Sois béni pour cela, Père. au oh Dieu, pour le psaume que nous avons lu, qui touche réellement aussi nos cœurs, mon roi, et qui nous transporte de pouvoir voir réellement la grandeur de ces dieux dont nous devons avoir beaucoup de respect, beaucoup d'estime, beaucoup d'égard aussi davantage, mon roi. Chaque jour qui passe, nous ramène à pouvoir réellement considérer la grandeur de ta puissance, mon béni, mon Saint, oh Dieu. Père, c'est vrai, tu es celui qui a déployé les cieux de la terre. Nous ne pouvons que nous incliner devant une telle grandeur, mon béni, mon Saint, Te dire au oh roi, qui peut comme toi. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant Sois béni encore pour ce soir Et sois glorifié, Père Saint Sois avec nous, Père Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Seigneur de Jésus-Christ Amen Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni Vous pouvez vous asseoir Nous remercions notre Seigneur encore pour ces temps et les moments qu'il nous donne Et nous ne voulons pas oublier de saluer tous nos frères et sœurs Qui sont donc en connexion encore aujourd'hui vous savez, frères et sœurs, c'est vrai, je reçois aussi des appels. Nous souffrons aussi, aussi comme vous aussi, et, et notre désir est de pouvoir réellement nous retrouver ensemble, enfin de pouvoir avoir la communion avec vous aussi ensemble. Là, nous l'avons au travers de euh, cette connexion Internet, nous remercions Dieu d'avoir pourvu à cela, mais comme vous le savez, nous aimons tant nous retrouver et nous serrer la main, nous serrer dans le bras et réellement aussi, ensemble, pour que nous puissions élever nos voix devant le trône des grâces de notre Dieu pour lui dire Combien il est émerveillé de nous avoir aussi rachetés. Nous pensons à chacun de vous tous là où vous êtes effectivement. Vous nous êtes très chers aussi dans notre cœur. Et sachez qu'effectivement que chaque jour qui passe, et quand aussi nous ne pouvons pas vous voir, nous en souffrons beaucoup. C'est pour ça que nous devons unir nos efforts dans la prière pour que le Seigneur notre Dieu stoppe effectivement ces virus, effectivement de manière à ce que nous puissions récupérer, retrouver nos endroits habituels où nous avons la joie de nous retrouver ensemble et servir le Seigneur notre Dieu. Malgré la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, Dieu notre Seigneur ne nous a pas laissé seuls parce qu'il a toujours fait la promesse de pouvoir être avec nous et comme il est fidèle à ses promesses, il est vraiment présent et chaque fois que nous nous retrouvons, le Seigneur, notre Dieu, veille à ce que nous puissions réellement aussi être éclairés par son Esprit et nous puissions avoir réellement aussi une attention précise pour qu'il puisse nous parler et nous montrer effectivement aussi les choses, comment elles se déploient, afin que nous puissions avoir la certitude et l'assurance qu'il est vivant comme il a fait, effectivement aussi. La déclaration que voilà, voici, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles, et que l'Écriture nous dit aussi que Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prions que le Seigneur notre Dieu puisse davantage aussi euh, faire en sorte que l'amour dans notre cœur pour Lui puisse abonder encore davantage. Nous réalisons combien c'est aussi important de pouvoir avoir cet amour de notre Seigneur dans notre cœur, dans notre âme, que cela puisse réellement aussi nous remplir, afin que nous soyons comme lui, il a toujours eu à pouvoir, vouloir l'avoir, effectivement c'est son désir d'avoir un peuple qui lui appartient, et avoir aussi, comme l'Écriture le fait savoir, des disciples, tel maître donc, tel sera disciple aussi, et tout disciple accompli sera donc comme son maître, c'est cela qu'il veut, que nous puissions être aussi sur la terre comme nous sommes appelés, avec ces, ces, ces noms qu'on nous appelle souvent aussi, des chrétiens, pour ceux qui ont vu pour la première fois ceux-là qui ont eu à recevoir le Seigneur et qui ont eu à croire effectivement en sa parole. Leur vie n'était plus comme la vie des autres, mais on a vu que leur vie était réellement semblable à celui en qui ils avaient donc cru et reçu, c'est-à-dire le Christ lui-même. C'est pour ça qu'on les appela donc les chrétiens. Que le Seigneur nous accorde cette grâce encore davantage dans ces temps où nous vivons pour que lorsque nous portons ces noms, effectivement, de Christ, effectivement, le nom du Seigneur, effectivement, que les hommes et les femmes dans ce monde puissent réellement aussi voir ce Jésus comme au jour d'autrefois. Et c'est le désir, effectivement, de notre Seigneur, parce que l'Écriture dit que s'il consent à donner sa vie, il verra donc une postérité et donc il prolongera donc ses jours. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse prolonger ses jours dans mon frère, dans ma soeur et dans moi-même, c'est aussi le but de l'évangile et c'est aussi les désirs profonds de notre Seigneur. Il faut que l'homme qui a été racheté reconnaisse effectivement d'abord celui qui est son redempteur et aussi l'attente et les désirs profonds de ce redempteur. Je remercie Dieu parce qu'il ne nous a pas laissé dans le ténèbre. Il continue davantage à pouvoir réellement aussi nous éclairer. Comme nous pouvons le voir, sa fidélité nous montre depuis les débuts ce qu'il cherchait à pouvoir faire. Depuis qu'il a eu à pouvoir manifester, effectivement aussi, cette épouse, il ne l'a jamais laissé tomber. Il a toujours veillé pour qu'elle arrive à ce qu'elle puisse être réellement comme le Seigneur veut qu'elle soit. La Bible nous le dit, irrépréhensible, sans tâche ni ride. Ni rien de semblable, effectivement, mais réellement aussi sainte et aussi pure comme le Seigneur, notre Dieu, lui-même l'a voulu. Parce que la Bible dit qu'il va se présenter à lui-même, une épouse irrépréhensible, sans tâche ni ride. Il a donc pourvu, effectivement, aussi le moyen pour que cette épouse puisse réellement atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur les a donc L'a donc fait sortir, et c'est pour ça que notre désir est de pouvoir réellement nous retrouver dans le lieu que Dieu lui-même a eu à pouvoir destiner pour que cette épouse se trouve, parce que c'est dans ces lieux-là que le Seigneur lui va en prendre soin, c'est dans ces lieux-là qu'effectivement que le Seigneur va lui-même le nourrir, effectivement. Et nous avons confiance en notre Dieu de ce que jusqu'aujourd'hui encore il continue à pouvoir appeler ceux-là qu'il a connu d'avance et nous lui sommes reconnaissants et qu'il place aussi dans chacun de nous aussi cette obéissance pour que nous puissions réellement nous aligner à sa parole. L'obéissance veut dire effectivement que c'est, comme j'en parlais avec notre soeur, ce n'est pas comme si Dieu vous obligeait à pouvoir faire ce qu'il veut, ce qu'il Désir, non, effectivement pas, mais je pense que c'est simplement la joie de pouvoir vouloir être... Un... Je pense qu'il y avait une question que les frères m'ont posée, c'était deux avec l'obéissance, effectivement, et ce sont deux frères qui sont donc en Guyana, mais l'un euh, d'eux disait, c'est un de frères pour lesquels nous prions que Dieu Dieu accorde la grâce. Alors il y avait eu quelqu'un et quelqu'un beaucoup parler des choses... Et selon sa façon de pouvoir voir, alors la pensée est venue dans l'esprit du frère en disant donc Dieu nous a créé et puis quand il nous a créé, il a voulu que nous puissions l'adorer. En fait, nous nous sommes là que pour l'adorer. C'est comme si on est obligé. Il nous a créé pour simplement qu'on soit ses adorateurs, de l'obligation de pouvoir simplement adorer. Et si on n'adore pas, alors Dieu nous punit. Et effectivement, alors il dit ce n'est ce n'est pas correct, ce n'est pas juste, effectivement, ainsi. Et, euh, et, alors, voyez-vous, le diable envoie toujours des pensées comme cela aux personnes. Alors, euh, je disais à oh, mon frère, là, je disais, mais il y a une chose que je voudrais juste que vous puissiez réaliser, en fait. Quand on parle euh, d'adoration, d'abord, il faut qu'on comprenne ce que cela veut dire. Qu'est-ce que c'est que adorer Probablement, quand on parle d'adorer, évidemment, les gens ont eu à pouvoir avoir aussi... Des, des interprétations, des, des, des façons d'expliquer ces choses selon leur, leur compréhension d'une certaine manière ou d'une autre. Mmh. Voyez-vous, comme nous pouvons voir notre précieux frère ici, que le Seigneur le bénisse richement. Il a lu un psaume merveilleux que vous connaissez aussi. Et c'est pour que nous comprenions d'abord ce qu'est-ce que, que l'adoration avec les gens qui, puisse pas avoir de pensée. Dieu, nous avons toujours eu à pouvoir le répéter. Je pense que, que cela doit être quelque chose qui doit être, être compris. Dieu n'a jamais été un dictateur. Et Dieu ne le sera jamais non plus. Et Dieu ne pourra jamais obliger quelqu'un de faire quelque chose. C'est pour ça qu'on a ceux qui sont en fait de religieux dans lesquels... Euh, on leur place effectivement des dogmes en pensant que si je fais ça comme ça, alors je vais plaire à Dieu. Je fais ceci comme ceci, je vais plaire à Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Et quand on parle de l'adoration, nous devons comprendre effectivement qu'est-ce que cela veut dire. Maintenant, le psaume que notre précieux frère a lu nous donne la réponse aussi à cela. Effectivement, aussi, je vous dirai ce que je lui ai dit aussi. effectivement. Regardez d'abord pour que vous puissiez comprendre. Nous avons lu dans le psaume, je pense, 139. Psaume 139, il nous dit une chose ici. Et voilà, regardez bien dans ce psaume que nous avons lu ensemble ici. Il nous dit, il dit, je pense que, verset, verset 13. Psaume 139, verset 13, il dit, c'est toi, c'est quelqu'un, hein, c'est un homme qui s'adresse à Dieu. D'abord, comme vous le voyez effectivement au verset 1, il dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Donc c'est lui qui parle à Dieu, qui est donc son Seigneur. Et puis voilà, maintenant, verset, verset 13, il dit, « C'est toi qui as formé mes reins. » Donc il reconnaît que si je suis hein, comme je suis, il dit, « C'est toi qui as formé mes reins. » Il dit, « Qui m'a tissé dans les seins de ma mère. » Donc, toi, tu as formé mes reins, tu m'as tissé dans les seins de ma mère. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il dit, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien.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 si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable, je me veille et voici, je suis donc avec toi. » Cet homme me dit « mais je te loue ». En fait, ça veut dire quoi, effectivement En fait, louer, c'est glorifier Dieu, c'est adorer Dieu, en fait. Et pourquoi est-ce que c'est est écrit de louer Dieu, en fait C'est, en fait, la reconnaissance à l'endroit de Dieu pour ce qu'il a fait, effectivement, pour le bienfait qu'il nous a accordé, effectivement. Nous, en fait... Louer Dieu, glorifier Dieu, adorer Dieu, en fait, c'est remercier Dieu. Amen. Lui être reconnaissant pour ce que lui, il a fait. Nous avons le soleil, que ton nom est merveilleux. Amen. Seigneur, tu nous as donné le soleil, que tu sois béni, parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Amen. Tu fais lever ton soleil. Mais Amen. oui, monsieur. C'est-à-dire que l'adoration, c'est la reconnaissance à l'endroit de Dieu. C'est pour ça que nous disons souvent, effectivement, que quand vous chantez un cantique, c'est adorer. Mais ça veut dire quoi quand vous chantez C'est-à-dire que vous ne répétez pas un cantique. C'est-à-dire que votre cœur à vous, vous priez Dieu parce que dites, quand le parole de ces cantiques vous parle, et vous, vous montre effectivement la grandeur de ces dieux. C'est pour ça que vous lui exprimez. La reconnaissance, effectivement, en élevant vos voix vers lui pour le chanter et le glorifier pour sa grandeur, pour son auteur, effectivement. C'est la reconnaissance, effectivement, à l'endroit de la personne. Donc, ça veut dire que c'est pas que nous sommes obligés, en fait, c'est quand quelque chose nous a été fait, il dit, « mais, mais, dire, mais Seigneur, que tes pensées sont impénétrables, avant même que je sois tissé dans les seins de ma mère, toi tu me connaissais ?» Comment ne pas être reconnaissant, c'est Dieu, et que on voit aussi que chaque jour de notre vie, effectivement, que c'est Dieu prend soin, effectivement. Et cela qu'on appelle, effectivement, l'adoration. Évidemment, c'est pour ça que le Seigneur dit de manière assez claire, effectivement, que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, effectivement. Parce que là, nous connaissons, nous comprenons, effectivement, qui est ce Dieu et qu'est-ce qu'il a réellement fait pour nous, et ce que nous sommes, et aussi la grâce que nous avons. C'est pour ça que nous chantons Dieu. C'est pour ça que nous l'adorons, effectivement, nous comprenons. Voilà pourquoi hein, les choses qui concernent Dieu, on ne peut pas les faire avec des involtures. Oui, oui. Dieu n'est pas intéressé par euh, des, des choses que nous chantons, qui simplement pour euh, chanter, simplement pour chanter. Ça, ce ne sont pas les choses qui, ou même quand nous prions oh Dieu, tu es bon, si cela ne vient pas de ton cœur, en fait. Il faut que la chose vienne, effectivement. Quand tu dis, tu es bon Seigneur, tu es merveilleux, tu reconnais. Que vraiment, c'est Dieu, il est bon, il est merveilleux, il n'y a point de Dieu comme toi. Quand tu dis ça, tu reconnais que vraiment, il n'y en a point de Dieu comme toi. Parce que j'ai vu ce que tu as fait dans ma vie. C'est toujours comme ça. Donc effectivement, c'est en fait cela qu'on doit comprendre que réellement, c'est quand, par exemple, on doit dire merci à quelqu'un, on n'est pas obligé. -dire que La reconnaissance que cette personne a eu à pouvoir réellement faire quelque chose à votre endroit. Et c'est aussi la même chose avec l'eau l'obéissance, effectivement, <rire> le gens, beaucoup de personnes comprennent mal les choses de Dieu, effectivement. Vous savez, comme je disais, c'était notre sœur qui me parle effectivement en rapport avec l'obéissance, évidemment, c'est effectivement quand on parle d'obéissance, c'est un peu comme les choses qu'on nous oblige, tu dois, tu dois payer, c'est-à-dire que tu vas le faire, effectivement. Alors, j'ai posé la question à, à la sœur, je dis, euh, euh, je vais donner un exemple. Je dis, bon, tu, tu as un enfant, d'une certaine manière ou d'une autre, bon, c'est simplement pour que euh, vous puissiez comprendre, effectivement, ce genre de choses qui sont nécessaires dans notre vie de tous les jours, effectivement, en rapport, effectivement, avec le, la relation que nous avons, effectivement. Alors, je n'ai rien exemple. vous avez votre enfant, c'était votre enfant, vous l'avez, et euh, voilà que votre enfant va voir probablement... 4 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça, d'une certaine manière ou d'une autre, entre parenthèses, dans cette fourchette d'âge. Et vous avez un couteau qui est sur la table. Je donne un exemple. L'enfant a 4 ans, puis vous avez un couteau qui est sur la table. Et vous dites à votre enfant, écoute, et ne touche pas à ce couteau-là. Ceci, si, il ne faut pas le toucher. Et vous lui avez dit ça, et vous, vous sortez. Vous laissez l'enfant avec le couteau. C'est un peu grossier, mais c'est pas que vous que je comprends. Vous laissez l'enfant avec le couteau, là, sur la table. Et quand vous sortez, comment sera votre cœur, effectivement En fait, dans votre cœur, soit vous aurez la peur que vous tremblez, même pour faire une distance de la porte vers la voiture pour partir. Parce que vous dites, mais je l'ai laissé à la maison avec un couteau. Vous allez transpirer, vous allez pas partir. Ou soit vous aurez encore une autre façon de faire les choses, c'est que vous sortez, vous entrez dans votre voiture, vous démarrez la voiture et vous partez faire vos courses tranquillement et vous revenez. Première réaction, c'est que quand vous sortez, vous tremblez, vous transpirez, vous n'avez pas le droit d'aller effectivement, vous pensez à quoi Vous pensez que ah, j'ai laissé le couteau avec l'enfant, donc cet enfant s'il prend ce couteau-là, je vais trouver mon enfant ensanglanté parce qu'il peut s'enfoncer le couteau, il peut se couper quelque chose, effectivement. Donc la pensée-là qui vient en toi, dans ta tête, se fait trembler, tu dis, non, non, non, non, non, non je ne vais pas aller plus loin, je dois quand même retourner. Pourquoi vous retournez Parce que vous avez compris que votre enfant-là ne va pas obéir à ce que vous lui avez dit. Mais la a déjà pensé que vous prenez votre voiture, vous partez tranquillement faire vos courses, et vous n'avez pas de peur, vous avez la tranquillité. Pourquoi vous dites que quand je vais rentrer chez moi à la maison, je trouverai mon enfant en bonne santé. Pourquoi Parce que vous avez l'assurance que cet enfant-là va obéir à ce que vous dites. Maintenant, l'obéissance va faire du bien à qui À l'enfant ou à vous C'est plutôt à l'enfant. Parce que si l'enfant n'obéit pas, mais c'est lui qui va se tuer. Vous, vous allez vivre. Mais c'est l'enfant qui va mourir. Est-ce que vous comprenez Donc c'est important que nous comprenions. Donc c'est dit que l'obéissance, ça va faire quoi à Dieu ça ne va pas pour les choses à Dieu, mais c'est pour vous, pour nous qui croyons. Parce que quand Dieu nous dit que faisons ceci et ceci, il ne fait pas faire ceci, c'est parce qu'il sait que cette voie-là qui nous montre, c'est la meilleure. Mais si tu prends l'autre voie, les conséquences, ce n'est pas Dieu qui va subir les conséquences. Mais c'est bien toi-même qui va subir les conséquences, effectivement. Parce que Dieu, lui, il est au ciel. Dieu, il n'a pas de problème. Le problème, c'est l'homme. Donc, on comprend mal les choses que Dieu nous dit, on comprend mal, effectivement, parce que on est tellement tourné vers nous, mais nous, nous, effectivement, mais on ne voit vraiment pas, effectivement, ce que ce Dieu a comme, effectivement, aussi pensé sur nous. Parce que le projet que Dieu a formé sur l'homme n'a jamais été des projets de malheur, c'est toujours le projets de bonheur. Vous pouvez voir, effectivement, que aujourd'hui, par exemple, regardez très bien, pourquoi les Saintes Écritures insistent, insistent toujours sur la communion fraternelle. Aujourd'hui, nous allons avoir la preuve. On nous empêche maintenant de voir nous ressembler. et vous trouvez, Seigneur, mon si si Dieu, si on savait combien de gens étaient très, très, très présent à l'Assemblée. C'était pour votre bien. Mais ce n'était pas pour le bien de Dieu, c'était pour votre bien, parce que le Seigneur l'a dit dans sa parole que là où deux ou trois, on peut même être deux si on est sincère, à Dieu il est content. Mais pour qui la combinaison fatale est importante Mais pour vous, le peuple de Dieu, parce que voyons mon frère, c'est quand je suis faible, effectivement, l'autre me soutient. Tout ça, ça montre l'amour de Dieu à notre endroit. Tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bien. Donc, nous devons toujours regarder les choses de Dieu sous l'angle, effectivement, de l'amour que Dieu nous témoigne. Nous, nous allons prendre dans des thessaloniciens, pardon, rapidement. Nous lisons cela, de thessaloniciens, au chapitre 3. Et, et cela, à partir du verset un peu plus bas, là. C'est cela, oui. Donc, deux thessaloniciens. Il est toujours important de, de réaliser. Euh, la grâce que Dieu témoigne à l'homme. Voyez-vous, quand vous devenez tellement dans les habitudes, effectivement, vous ne pourrez plus bénéficier de bienfaits de l'éternel. Chaque jour, effectivement, et chaque instant, c'est pour ça que tous ceux qui étaient dans les scènes Écritures, ils avaient très bien compris, c'est pour ça que la Bible dit qu'ils étaient assidus tous les jours, chaque jour, ils étaient assidus au Temple. Et maintenant, on comprend maintenant le pourquoi, et que le Seigneur nous accorde cette grâce. Alors, deux Thessaloniciens, chapitre 2, je voudrais que nous lisions à partir du verset 5. Il nous dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous Et maintenant, vous savez ce qui le retient, enfin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impact que le Seigneur détruira tuira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons te glorifier encore pour le temps que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver encore ensemble, Père, au oh Dieu, à l'écoute de ta parole, réalisant la grâce et la bonté et la miséricorde que tu nous témoignes encore en ce temps. Béni sois-tu encore aujourd'hui, alors que le temps est devenu tellement si sombre, Père. Mais tu nous as accordé la grâce de pouvoir avoir ta lumière, Père. puisse vraiment nous pardonner, nous aider encore davantage, mon roi à être éclairé, être conduit, être soutenu par toi, mon béni, mé Père Saint, que nos cœurs soient ouverts encore à pouvoir vivre pour ta gloire et recevoir encore ta parole. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de jésus Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons considérer les choses de telle sorte que nous puissions en bénéficier effectivement de la manière dont le Seigneur... Notre Dieu le veut pour chacun de nous. Tout ce que le Seigneur, notre Dieu, nous donne, c'est toujours pour notre bien. Et comme l'Écriture l'a dit, nous l'avons dit la fois passée, nous l'avons encore répété, c'est encore un moment important pour nous. La parole de Dieu nous fait savoir que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de nous avons donc besoin de pouvoir être nourris et continuellement effectivement par la parole de Dieu parce que si Dieu a envoyé sa parole, c'est qu'elle a vraiment un but à atteindre effectivement. Et ce but effectivement, c'est que Dieu veut et surtout quand on regarde effectivement en rapport avec les contrées dans lesquelles nous nous trouvons, sinon... Retourner effectivement vers le lointain, nous pouvons réaliser qu'effectivement, que nous étions donc toujours considérés comme étant des hommes, des nations, comme les saints de Kétou dit effectivement, sans espérance, sans Dieu, sans droit de citer donc à Mais il a plu à Dieu de pouvoir tourner ses regards vers les nations comme l'Ekitu l'a fait savoir effectivement pour un but bien précis, pas pour ramasser des choses effectivement pour pouvoir prendre n'importe quoi comme si c'est Dieu effectivement il cherchait effectivement des comme il était en manque, en manque d'adorateurs en manque de gens qui pouvaient arriver à pouvoir se donner à lui, en manque des gens qui pouvaient également eh aussi le louer, en manque des gens qui pouvaient effectivement l'aimer et les servir. Non, Dieu ne pourra jamais être en manque de cela. Non, non, non, non, non. Avant même que nous l'avons lu tout à l'heure dans les Saintes Écritures, que le Seigneur bénisse notre précieux frère, effectivement. Et là, c'est quand même un témoignage puissant d'un homme qui connaît Dieu. Il dit, mais, que tes pensées me semblent impénétrantes. Il dit que, dit, c'est quand même extraordinaire. Il dit, quand même, je regarde d'abord que, avant même que la pensée soit sur ma langue, je la prononce, tu la connaissais entièrement. Et puis, il dit encore plus loin, encore dans ces psaumes, encore que je voudrais encore que nous puissions relire encore ensemble. Et puis, nous revenons dans son ce que nous avons lu. Psaume euh, 139, effectivement, où il nous fait part de quelque chose de très important. Il nous dit, hein, il nous dit, oh, <coughs> il dit, il dit, mon corps n'était point caché devant verset 15, devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, Tissé dans le profondeur de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Donc rien ne lui échappait, effectivement, en ce qui concerne toi, en ce qui me concerne moi, effectivement. Et continue continuait, effectivement, en disant Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc avant même que ce que nous devions faire, que moi je devais faire sur la terre, avant même que je puisse et même être conçu dans, dans les seins de nos parents, effectivement, de certaines manières, effectivement, donc c'est que nous allions être sur la terre. Cela montre effectivement la grandeur de ce Dieu. Donc il avait déjà un livre dans lequel tous tes jours, tous mes jours à moi étaient inscrits. Donc effectivement, rien de ce que nous, nous pouvons être n'échappe à l'éternel. C'est pour ça que nous devons réaliser qu'effectivement, que c'est Dieu, <rire> il ne peut pas dire quelque chose. Il ne peut pas manquer. Non, pas du tout. D'abord, il nous fait savoir cela pour que nous puissions réaliser qu'effectivement, qu il est le Dieu tout suffisant. D'abord, il dit, mais est-ce que moi j'ai besoin de tes veaux, j'ai besoin de tes taureaux dans les champs Vous connaissez cela, non Je pense que psaume 750, on le lit simplement rapidement pour. Revenir à ce que nous, nous lisons tout à l'heure, Psaume au, au chapitre 50, je pense que c'est la rue, c'est euh, Psaume, psaume 50, oui. Dans oui, c'est Il nous dit quelque chose qui doit être important pour nous et, et qui doit nous encourager aussi. Alors il dit, oh, alors ici il dit, oh, voilà, il dit, écoute, verset 7, il dit, écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu à toi. C'est une grâce. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais de reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Maintenant, regarde comment il nous fait savoir les choses. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Il dit, mais je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans, dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Parce que toi, qu'est-ce que toi tu as tu n'as jamais créé l'animal, tu n'as jamais. Non, il dit, mais tout sont à moi. Les animaux, tout ce que tu veux, les oiseaux, tout ce qui est sur la terre, il dit, c'est à moi. Alors vraiment, qu'est-ce que moi je peux apporter à Dieu Parce que tout est à lui. Alors nous continuons, mais il dit encore, il dit, mais. Il dit, Pardon. il dit, il dit, il dit, mais. Car tous les animaux de forêt sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans le champ m'appartient. Si j'avais faim, je te le dirais. <rires> Est-ce que vous comprenez C'est merveilleux hein <rires> de voir effectivement, à ce moment-là, on dit, c'est pour ça que j'aime beaucoup David, ces hommes qui ont aimé Dieu, c'est pour ça que nous attendons cela. Il dit, mais, dit, mais, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Il dit, mais, quand je contemple les cieux, ouvrage éternel, il dit, mais, dit qu'est-ce que c'est que l'homme Qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui C'est vrai. Qu'est-ce que nous, nous pouvons donner à Dieu en fait C'est pour ça que nous devons, c'est pour ça que la Bible dit avec clarté, avec précision, pour que nous, que nous sommes des croyants, nous comprenons que l'humilité, l'humilité, l'humilité précède la gloire. D'abord, se reconnaître qu'effectivement qu on n'est rien du tout, on n'est absolument rien. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre que tout n'est que par grâce. Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose de tout à fait particulier, non. C'est pour ça qu'on doit être sûr et certain que si nous servons Dieu et que nous sommes, nous sommes appelés à servir Dieu à un service, faisons-le de tout notre cœur. Parce que, ah là là, j'ai dit, c'est une grâce que Dieu te prenne. Vous savez, j'ai été très touché, je crois que euh, euh, c est, c est, je, je, je ne cesse de remercier Dieu, je reviens. Je cesse de remercier Dieu pour, pour son amour. Je prie, cest en même temps, peut-être que les gens ne comprennent, pas, mais c'est un moment très, très difficile pour moi-même. Mais aussi, je réalise la grâce que Dieu nous a accordée. J'ai eu à pouvoir entendre euh, deux cantiques. Et c'est Anna qui a chanté, et puis c'est notre jeune frère ici, Daniel, qui a chanté. Il ne savait pas, évidemment, évidemment. je sais qu'il ne savait pas. Mais j'ai dit, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Tu nous as vraiment donné des dons. Ah non, non, non, non, non, non, non. Il faut entendre la voix de cet enfant, Anna, quand il a chanté. Vous savez, quand je dis cela, je dis, Seigneur, c'est ma reconnaissance. J'ai dit, c'est une voix tout à fait particulière. Elle ne sait pas, mais j'ai écouté les cantiques qu'elle a chantées lorsqu'ils étaient à la maison et qu'elle a eu à pouvoir donner, effectivement. Elle ne sait pas que je suis au courant, mais je l'ai écouté. J'avais des larmes, mon cœur était tellement... Mais c'est une voix qui pénètre, qui est tellement... J'ai dit, Seigneur, comment est-ce c'est -ce est tellement extraordinaire et quand j'entendais Daniel... Derniers... D'ailleurs, nous prions que Dieu nous aide, qu'on puisse se retrouver, pour que tous ces dons-là, maintenant, que nous avons entendus maintenant, dans le coin de les brebouts, puissent encore se remettre ensemble. Nous avons une grâce. Amen, amen. Alors, quand vous avez un don comme ça, c'est un privilège. Donc, vous vous donnez encore davantage, parce que Dieu, si vous l'a donné, c'est parce qu'il vous connaît. S'il si a fait pour cela, dit Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Je ne vais pas monter, je vais simplement rester là où tu veux que je sois, mais que tu agisses encore davantage pour moi, parce que, au travers de ceci, tu veux sauver, tu veux agir. Comme il a dit, mais, est-ce que moi, si j'avais faim, je vais te demander? Tous les animaux dans les champs sont miens. Si j'ai besoin de manger un beau, je vais quand même aller sur la montagne, je prends, je mange. Je te demanderai, tu ne sauras même pas que moi, l'éternel, j'en ai mangé, parce que j'en ai trop. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il continue en nous disant, effectivement, aussi, il dit, il dit, ce n'est pas, il dit, pardon, aussi, nous étions versés, Verset, euh, verset, oui, verset, verset, verset 10, il dit, car tous les animaux de forêt sont à moi, toutes les bêtes de montagne par milliers, je connais tous les oiseaux de montagne et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Et puis il continue verset 13, il dit, mais est-ce que, est-ce que, il dit, mais, pardon, et puis il dit, est-ce que je mange la chair de taureau est-ce que je bois le sang des boucs Parce que c'est vrai, on pense qu'effectivement, quand on apporte des milliers de taureaux, comme on pouvait faire même 500 ou milliers qu'on offre à Dieu, oui, qu'est-ce que Dieu va faire avec Il va boire le sang Est-ce qu'il va manger la chair non, ce sont les, les sacrificateurs après qui prennent la chair, effectivement, qui mais Dieu ne mange pas la chair de et de Bouc. On l'amène, effectivement, dire, mais ce n'est pas, pas, pas Dieu. Effectivement, c'est important que nous comprenions, effectivement, que, mais pourquoi est-ce que nous le faisons? Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous le faisions? C'est Là, ce qui est important, qu'est-ce que Dieu vraiment attend de nous, en fait, en tant que peuple de Dieu Alors, nous comprenons qu'effectivement, que, que nous comprenons que Dieu ne peut pas être quelqu'un qui manque ou qui va mendier et qui attend que vous, vous puissiez être attentif à la parole de Dieu. Mais il parle, pas, effectivement, l'ange de l'éternel est dit, effectivement, pour que ceux qui sont des dieux, Parle bien de fils et de filles de Dieu qui, en ce moment, sont latents, soient éveillés. Parce que ce n'est pas normal que c'est lui qui est de Dieu. Ça ne peut pas se faire. Qui est de Dieu, soit toujours distrait quand la parole de Dieu est prêchée. Ça, vous pouvez vous examiner. Si cela arrive, il y a un problème avec vous. Non, quand la parole de Dieu sort, effectivement, quand Dieu parle, l'esprit qui est dans la personne, effectivement, le met en éveil, en attention. Bien sûr, c'est pour cela qu'il a même parlé à Daniel, mais sois attentif. Il appelait bien-aimé. Donc, c'est à l'endroit de cela. Ce n'est pas du théâtre, en fait, qu'on fait. Regardez très bien comment le monde a dit la libère. Vous, vous aujourd'hui, vous nous avez entendu. Ce n'est pas du théâtre, en fait. La finalité, c'est votre destination à vous. Où est-ce que vous allez Qu'est-ce qui va se passer Mon frère, ma soeur, et, et si le Seigneur venait aujourd'hui Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, effectivement. Nous l'avons entendu. Dieu nous a éclairé sur ce problème. Mais regardez comment le monde est dans, les, dans la débandade aujourd'hui, effectivement. Si nous n'avions pas la lumière de, de Dieu, effectivement, comment serions-nous, en fait mais c'est là qu'on comprend qu'effectivement, qu il nous faut quand même que nous puissions être conscients de ce que ce Dieu est pour nous. Ce Dieu s'est donné la peine. Ce n'est pas qu'il manquait, parce que regardez très bien. Il y a dans différents pays, effectivement, des méga, qu'on appelle des méga church, avec si c'est 10 000 ou, ou 15 000 ou 20 000, effectivement, des, des, des, des, des, des, des membres qui sont là, mais quand ils vous chantent, mais le mur tremble, effectivement, vous le voyez, effectivement. Posez-vous la question est-ce que Dieu est dans ces choses-là parce que si Dieu mendit effectivement des âmes, ce serait des endroits comme ça qu'on pourrait voir Dieu encore faire encore. Dieu n'est pas dans ces choses effectivement, non. Il ne peut pas mendier des âmes. Si on pouvait dire effectivement que, évidemment, comme cela, effectivement, on voit que là, puisqu'il y en a beaucoup comme ça, effectivement, mais Dieu n'a jamais, jamais été intéressé par la foule. Vous direz, mais est-ce que tout ce que l'on dit, c'est vrai ou pas Mais je vous pose la question. Autant où il était sur la terre, les sanhédrins, tout ça, les temples, il y avait des milliers, il pouvaient s'intéresser à aller au temple, il se fait comprendre, voilà, je suis le Messie, on s'arrange et voir voit sur sacrificateur. Parce que tous, ils viennent des milliers, ils étaient toujours dans les temples, c'est là qu'on allait adorer Dieu. Mais il n'est pas allé là-bas. Combien de membres il avait été dans son église, lui, Dieu du ciel, qui a créé les choses et la terre, qui a créé toute l'humanité entière, il n'y en avait que douze, et l'un était un démon. Alors, pouvez-vous comprendre qu'effectivement, que ce n'est pas toutes ces grandes choses qu que les hommes font. Les hommes le font pour eux. Et puis, c'est vrai aussi, c'est parce que, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe là-bas Nous l'avons lu dans Saint-Lucien, effectivement, aussi. Il dit, dans 2 Saint-Lucien, chapitre 3, nous y retournerons. Il dit ici, là, comme il dit, il dit une chose ici. Ah oui, il y en a marre, c'est du Alors, il nous dit quoi Il nous dit, verset 2, c'est-à-dire, hein, il dit. <coughs> ah, pardon. Je préfère lire dans la version que vous avez ici, parce que dans la mienne, évidemment, ça pose un petit peu problème dans la lecture. C'est pour ça que je prends celui-ci. Alors, il dit, ok, il dit voilà. Bah. Alors, il dit, au oh, verset, verset 9, il dit, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il est parlé effectivement de l'amour de la vérité. Quand on parle de l'amour de quelque chose, c'est que quelque chose que vous aimez, quelque chose dans lequel vous prenez plaisir. Quand on parle de l'amour, c'est que vous prenez plaisir dans la chose, la chose qui vous fait du bien parce que vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Parce que quand on aime, effectivement, c'est la chose qu'on sent, la, la vie, le cœur, tout, il y a là-dedans, l'amour, l'amour, pas l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, il y mais si on, dit, on parle de la... aussi, aussi bien que les hommes, quand ils ont l'amour de l'argent, ils font tout, effectivement, pour avoir dit, sans argent, ils ne peuvent pas vivre. Parce qu'évidemment, c'est l'objectif de leur cœur, effectivement. Mais ici, on nous parle, effectivement, de l'amour de la vérité. Donc, quand on parle de l'amour et de la vérité, mais c'est vraiment aimer, aimer, quand on parle aimer, aimer vraiment. Tout le monde sait ce que c'est qu'aimer, en fait. On ne peut pas enseigner quelqu'un et pouvoir aimer, effectivement, parce que même dans notre vie de tous les jours, naturellement, on sait ce que c'est que aimer. En fait, même un enfant on connaît quand même ce que c'est que aimer. Et maintenant, même quand on est l'île, on sait ce que c'est que, que aimer. Ici, si on nous parle de l'amour, l'amour de la vérité. C'est-à-dire aimer vraiment, aimer vraiment la vérité, effectivement, comme quelqu'un qui désire, qui aime vraiment une voiture. Il, il dort, il se lève, il se réveille, il pense à cette voiture. Effectivement, je veux cette voiture. Effectivement, jusqu'à ce qu'il puisse arriver à pouvoir l'acquérir, parce que c'est son bien qu'il aime, qu'il a désiré. Effectivement, et il a effectivement un incident, parce que ça lui apporte du bien, le confort. Il se sent bien avec. Effectivement, c'est ça en fait qu'on appelle euh, apprécier apprécie, effectivement la chose, et c'est l'amour qu'on a à l'endroit de la chose. Et là, on nous parle effectivement de l'amour de la vérité. C'est là qu'on doit se poser la question. Est-ce que nous ici, nous avons vraiment l'amour de la vérité Vous avez l'amour pour vous-même. Ça c'est sûr et certain. Parce que vous ne direz pas le contraire. Parce que les saints écrits disent, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si tu ne t'aimais pas, tu ne vas pas aimer ton prochain quand même. Hein. Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc. Ce que tu aimes toi-même. D'ailleurs, les Saintes Écritures sont, sont claires à ces sujets dans le livre des Éphésiens. Euh, Peut-être pour me mettre l'heure ici, sinon je risque de pouvoir de passer les, les heures, puisqu'ils sont aussi là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Alors, de, et, euh, je pense que c'est dans le livre des Éphésiens. Oui, merci Seigneur. Éphésiens, euh, on lit lire à partir au chapitre 5. Regardez bien. Éphésiens chapitre 5, il nous dit Voilà. Ah, <coughs> Éphésiens chapitre 5, il nous dit Marie, aimez vos femmes, verset 25, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau. Et la parole, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. » Vous avez entendu cela ?« Comme leur propre corps. Hein, hein » Il dit « C'est lui qui aime sa femme, s'aime lui-même. » Maintenant, verset suivant, il dit, car jamais, jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour euh, son église, effectivement, pour l'église. Donc, jamais personne n'a, jamais, vous savez vous-même pourquoi on les lutte, effectivement, parce que <rire> c'est toujours moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime, oui, vous pouvez pas vous détester. Ça veut dire que vous savez ce que c'est aimer. Ah bon, ça, on ne peut pas vous instruire parce que vous le savez, vous le savez très bien. Et ici, on nous parle effectivement que l'amour de la vérité. Aussi bien que vous savez ce que c'est que vous aimez vous-même, effectivement, ce que l'amour produit en réalité aussi dans les autres domaines, effectivement, de l'amour, vous le savez. Et là, le Seigneur nous parle effectivement pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. Vous ne vous aimez pas un petit peu, hein je ne pense pas que quelqu'un puisse s'aimer un petit, petit, bon, je même je, je un peu petit, et puis les grands, j'aime. Nous, vous vous aimez beaucoup. Si vous dites que ce n'est pas vrai, vous êtes des hypocrites, c'est que vous mentez. Oui, chacun de vous s'aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a des combats, c'est pour ça qu'il y a des luttes, c'est pour ça qu'il y a des situations aussi problématiques, effectivement, parce que vous vous aimez. Et bon, pas, on n'a pas dit de ne pas vous aimer. Dieu n'a pas dit eh, détestez-vous vous-même. Non. Le Seigneur a même dit, aimez, aimez votre prochain comme vous-même, effectivement, ainsi de suite. Donc, nous comprenons que, c'est important que vous compreniez cela aussi, parce que nous sommes un peuple qui est tout à fait différent, comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre, que le Seigneur s'est tourné vers les nations parce qu'il avait le besoin de pouvoir avoir du milieu des nations un peuple. Pas prendre les nations, il ne va pas prendre les coutumes des nations. Non, non, non. Il n'est pas venu chercher les coutumes et les mains des nations, un peuple qui vit selon les coutumes et les, les des nations. Non. Il est venu choisir du milieu des nations un peuple. Et ce peuple doit être particulier parce que c'est un peuple qui s'attache à lui qui est différent, qui n'est pas dans le coutume des nations, qui n'est pas dans le mœurs de la nation, effectivement, qui ne suit pas les trains-train des nations, c'est un peuple différent. Et vous devez comprendre qu'effectivement, que Dieu ne s'est pas trompé. En fait, ce peuple-là était dans les nations, mais n'est pas un peuple des nations, en fait. Parce que avant que Dieu se tourne le regard vers là-bas, il était là-bas parce qu'il savait que ce peuple se trouvait là. Il savait que c'est un peuple qui était différent, bien qu'il soit parmi les nations. Donc, là, nous comprenons, effectivement, qu'il ne fait point d'erreur, effectivement. Et quand il, il s'est tourné, il était sûr et certain qu'il ne va pas rentrer les mains vides. Parce que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, en fait, il tâtonne, il effectivement, on peut euh, aller, on dit, bon, bon, je vais chercher, je, je vais dans tel endroit, et vous allez, pendant exemple vous ne trouvez pas la... Vous allez, vous allez à cet endroit, vous ne trouvez pas la chose en question, parce que, bon, vous y allez pas, vous n'étiez pas sûr de le trouver. Peut-être que vous dites, bon, peut-être que je le trouverai, peut-être que je le trouverai, mais je ne suis pas tellement sûr, mais je vais quand même tenter l'expérience pour voir si je peux quand même l'avoir là-bas. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne va pas tenter l'expérience. Non, Dieu, il vient avec certitude Il sait que là où je vais, effectivement, il y en a ce qui est à moi. Parce que pour quelle raison Parce que c'est moi-même qui ai mis la sémence là-bas. Comme nous l'avons entendu, effectivement, je pense que c'était mardi où j'ai dit, lorsque les bons semeurs, il a semé la bonne sémence, et puis l'ennemi est venu qu'il a semé l'ivraie. Et tout a poussé ensemble. Vous savez que la sémence de blé avec l'ivraie, c'est plus ou moins semblable. Je crois que j'en avais déjà montré ça une fois dans l'Assemblée. Effectivement, il faut être un peu un, quelqu'un qui a un peu l'œil pour voir que ça, c'est l'ivraie et ça, c'est du blé. Parce que c'est tout à fait semblable. La différence, c'est que les blés ont quelque chose de tout à fait différent dans ce qu'il a livré, effectivement. Donc, bref. Donc, c'est pour dire qu'effectivement que le Seigneur ne fait pas d'erreur, en fait. Et quand il a eu à pouvoir parler que, il a jeté les regards parmi les nations, mais il ne va pas choisir les poubelles, il ne va pas ramasser des déchets, il ne va pas ramasser des saletés. C'est pour ça que la désobéissance ne fait pas partie de ceux-là que Dieu se choisit. Pas du tout le monde et les dominations peuvent arriver à pouvoir désobéir, oui, vivre comme ils veulent effectivement et puis parler de Dieu effectivement, mais non pas le fils et le fille de Dieu il y a une différence effectivement dans cela auquel Dieu, c'est pour ça que vous remarquerez très bien que la Bible dit que Dieu a jeté le regard parmi nations, pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte un, son nom. Et quand il fait sortir ce peuple, il y a un travail que Dieu fait avec ce peuple. D'abord c'est la justification, paf Et puis vient quoi la sanctification Pourquoi il les sanctifie Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus-Christ a prié dans sa prière, dans Jean 17, 17, il a dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». C'est écrit comme cela. Vous avez remarqué qu'effectivement, à quel moment il a prié comme ça Au moment où les fils de la prédition, parce qu'il a prié, il dit « Mais Seigneur, je gardais en ton nom tout ce que tu m'as donné, excepté les fils de la prédition, afin en fait, que l'écriture soit accomplie. » C'est après qu'il a prié en disant « Mais sanctifie-le par ta vérité. Pourquoi » Pourquoi Parce que le fils de Pérdiction, la prédition, la semence du serpent, il est déjà parti. Et Dieu ne peut pas sanctifier un démon. Ce n'est pas possible. Un démon, il est un démon, un fils de la perdition, un fils de la prédiction. on ne peut pas les rendre saints, c'est impossible. Parce que ça, il est déjà un fils de la perdition. on ne peut pas les rendre un fils du salut, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, que Dieu, quand il sanctifie quelqu'un, c'est pour le rendre saint, le ramener à la position d'un homme saint, d'une femme sainte, effectivement. Et c'est la raison pour laquelle, qu'après la sanctification, eh ben, le Seigneur descend et il remplit, effectivement, le vase de son esprit. Donc, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, pour être sauvé. Nous retournons sur cela effectivement, donc c'est dit, il s'agit effectivement de l'amour. Aussi bien que vous avez l'amour pour vos enfants, aussi bien que vous avez l'amour pour tout ce que vous avez effectivement, alors vous devez savoir qu'il doit exister aussi ce qu'on appelle l'amour pour la vérité en fait. Je ne pense pas que notre précieux frère ici aimerait son enfant comme Anna un petit peu en disant, bon je l'aime un petit peu. Non, il l'aime de tout son cœur. Anna, c'est sa vie, Anna, c'est... Hein, tout ce que là, évidemment, et Daniel, la même chose, tous ses enfants, ce sont ses enfants, c'est qu'il a les trésors que Dieu donnait sur la terre. Effectivement, je crois que tout un chacun est comme cela. Vous ne l'aimez pas, vos enfants, moitié, donc totalement. Vous vivez, vous le protégez, vous pourvoyez pour leurs besoins, effectivement. Ainsi donc, c'est cela, en fait. Alors, quand on parle de la vérité, comment vous aimez la vérité ah. Vous savez. Le Seigneur l'a dit, sanctifie-les par ta vérité. Et puis il continue en disant, ta parole est la vérité. Et nous avons entendu qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et nous remarquons qu'on a posé la question au Seigneur Jésus-Christ en lui disant que, <coughs> quel est le plus grand, et le premier de tous les commandements le Seigneur a répondu au scribe en lui disant, mais écoute au Israël, donc le premier est plus grand. Écoute ô Israël, l'éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Il dit, mais tu l'aimeras comment Ce Seigneur, ce Dieu-là, qui est l'unique d'abord, il est d'abord unique pour toi. Tu l'aimeras comment De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être, de tout, tout, tout ce qui est effectivement donc, c'est-à-dire que tout ce que toi tu es, tu es censé pouvoir aimer Dieu. Or Dieu, c'est la parole. Or la parole, c'est la vérité. Donc Dieu est la vérité. Dieu est la parole, effectivement. C'est pour ça que nous devons être conscients quand nous lisons les choses qui sont en rapport avec le Seigneur, que nous comprenions effectivement, parce qu'il a dit bien, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité pour être sauvé. Souvent, nous, nous perdons notre temps à des choses tout à fait inutiles dans ce bas monde. Et à ce moment-là, comme je parlais avec... Euh, les frères, effectivement, ici si d'autres, effectivement, on attribue au Seigneur des choses immondes, des choses horribles, effectivement, des pensées comme si Dieu est un dictateur, Dieu ne veut pas parce que tu as demandé quelque chose, tu ne l'as pas eu directement, et puis tu dis, oui, Dieu, il est incapable, il ne me donne pas, quel bonheur, quel bien encore de pouvoir continuer à pouvoir servir un tel Dieu, pour des saletés, pour des choses inutiles, sans valeur, effectivement, en disant spirituelle pour toi, parce que ce qui est plus important pour un, un fils de Dieu, ce ne sont pas des choses matérielles. Nous l'avons déjà entendu, effectivement, je pense que vous ne vous prêtez pas attention souvent. C'est lui qui est puissant spirituellement, il domine sur tout ce qui est matériel et charnel et physique. Donc, ce qui est important, que Dieu te bénisse, ce qui est important, c'est que je vais d'abord avoir le spirituel parce que tout ce qui est naturel qu'on voit vient d'abord du spirituel, du surnaturel. Alors, si moi, je possède le spirituel, le surnaturel et l'homme spirituel est grand en moi, alors toutes les choses, je les possède aussi. Parce que Dieu, Dieu, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit le, ça fait trop mal au cœur quand on peut entendre. Il y a des choses qui vous, qui vous brisent le cœur, qui vous fait pleurer quand les gens peuvent tenir des propos comme ça à l'endroit de Dieu, comme si c'est Dieu, étaient dans une incapacité que eux, c'est que eux ils voient, les, les choses qu'ils voient sont beaucoup plus importantes que, que, que ces dieux. Quelle est la chose qui soit vraiment difficile à Dieu pour qu'on commence à murmurer contre Dieu? oui, mais j'étais prié, je n'ai pas vu les changements et voilà que moi j'étais malade je prie mais je ne vois pas les changements Le corps que tu as c'est toi qui te l'as fabriqué Les, les souffle de vie que tu as qui fait que tu veux vivre longtemps effectivement c'est toi qui les donne et quand tu respires d'ailleurs et tu fais attention à la respiration c'est Dieu qui t'accorde la grâce de... est-ce que tu dis bon maintenant écoutez je vais, je vais respirer non non non chacun de nous ici ne, ne, ne pense même pas à la respiration mais respire tout seul qui fait cela c'est toi c'est Dieu glorifie lui quand même au moins le fait que tu peux quand même respirer. Être là, avoir ce... Il y a beaucoup de gens aujourd'hui où on doit acheter des machines pour respirer dans les hôpitaux. Mais toi, tu marches, tu as la respiration naturelle. Et tu ne payes même pas pour ce... Parce qu'il faut payer dans la machine pour que ça te maintienne avec la respiration maintenant. Mais tu es libre. Tu marches hein, et tout ça, tu ne payes absolument rien. Juste simplement, pour reconnaître effectivement, Dieu ne nous doit rien du tout. C'est plutôt nous qui. On ne doit jamais réclamer à Dieu, j'ai fait, et puis j'attends de toi que tu fasses. Non. Il n'attend pas que tu puisses demander. Et, et, et, et, je, je dois faire ainsi, ainsi, Seigneur, et puis toi, toi, à ton tour, tu dois faire. Non. Seigneur, je te loue. Accorde-moi la grâce simplement de pouvoir te servir comme tu le veux. C'est tout ce que tu dois attendre, ce que ce qu'on doit demander effectivement à Dieu. Non, il dit, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. En fait, et puis il faut comprendre aussi une chose, frères et sœurs. On ne peut pas obliger quelqu'un. On ne peut pas m'obliger, moi, d'aimer cet enfant, Christian <rire> Vous vous rendez compte que les tribunaux vient et dit, bon, mais je vous ordonne, je vous oblige, avec décret ministériel, d'aimer d'aimer cet enfant, Christian Vous trouverez que le juge, il est malade quelque part. Même s'il y a un décret ministériel, vous pouvez aimer, mais si vous ne pouvez pas aimer à cause d'un décret ministériel. La, la aimer, c'est l'amour que vous dégagez en votre cœur. C'est quelque chose que vous avez en vous, que vous voulez manifester à l'endroit de la personne que vous appréciez, qui, qui, qui, qui est à vous. Et Ça c'est pas quelque chose qu'on doit vous oublier vous de pouvoir faire. C'est la même chose avec les choses de Dieu, avec la parole de Dieu. Dieu, et puis entendu les gens, ils font tellement des discussions sur, sur les vêtements, et puis bon, sur les chaussures, on a des dogmes, effectivement, des, des chaussures, des, des vêtements. Je ressens beaucoup de questions, parce que pas seulement chez vous ici, parce que la responsabilité que j'ai, ce n'est pas seulement ici, vous, vous connaissez vous-même, effectivement. Des églises, des le monde, effectivement, à des différents endroits. Ils ont toujours besoin de voir être éclairés. On me pose des questions sur des chaussures, et sur ceci, sur cela, des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Alors je regarde. Et puis il y a des dogmes là-dessus aussi. Des chaussures. Frères et sœurs, j'ai dit, mais le problème, c'est que les gens n'ont jamais compris, Dieu même dans les vêtements, même dans les vêtements. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre, parce que vous êtes tellement englobés. Et les frères d'Amérique, comme vous disais moi, la femme doit porter, comment on appelle ça, ce de, de, de, de jupe, j'en sais rien, l'homme de pantalon. Et vous savez, vous connaissez ma position, dans la sainte écriture bien sûr que oui. Une femme ne peut pas porter les vêtements d'homme. C'est ce que nous devons comprendre, bien sûr. C'était qui sans inquiétude. Et je le crois à 100%. Mais regardez, on va tellement au-delà des choses, parce qu'en ce moment, on est buté à un problème. Bon. Les vêtements de la femme, c'est une robe. Donc, euh, comme on porte effectivement aussi, euh, les bagnes comme les femmes, les portent effectivement. Et Une femme doit porter des vêtements de femme et un homme doit porter des vêtements d'homme. Et on sait tous qu que le pantalon est un vêtement d'homme. Pâques, jupe, robe, c'est pour femme. Mais maintenant, vous savez que je vois dans le monde entier. Eh bien, Myanmar, où nous avons, je viens de rentrer, ce que vous savez, effectivement, là-bas, effectivement. Vous savez ce qu'il y a Le sœur, les femmes là-bas, même dans toute leur religion, effectivement, dans tout ce soit même pour les non-croyants, évidemment, tout ça, ils portent des jupes, Donc, c'est-à-dire que les pagnes, comme les Africains, oui, oui, les pagnes, oui, tous les Ethiciens, effectivement, ils ont des pagnes. C'est comme les femmes en Afrique, ils ont le pagne. Mais vous savez ce qui se passe encore là-bas les hommes aussi, ils ont aussi leur pagne. Bon, maintenant, vous allez prêcher quoi Là-bas, vous allez dire, écoutez, frère, toi c'est une abomination parce que tu portes un pagne. Ah oui je l'ai dit oui, parce que les, les, les hommes ne peuvent pas porter des vêtements des de femmes comme femmes femme. Maintenant, les hommes, on porte aussi. Je vais vous montrer la photo, vous savez, je le montrerai, je publierai effectivement. Qu'allez-vous prêcher là-bas pour les mais Frère, vous, vous êtes une abomination. Pourquoi Parce que vous devez porter un pantalon. Mais les pantalons, c'est chez nous, ici en Occident. Mais en Asie, là-bas, c'est ça que vous n'avez pas bien compris. Ce que l'épargne de femmes est différent de ce que les hommes portent. Les hommes, quand ils portent effectivement, bon, comme c'est à l'écran, je ne sais pas ce qu'on ne devait pas, on ne va pas voir. Quand les hommes portent effectivement, ils fait un nœud qui est comme une boule ici devant. Ah oui, oui, oui, oui. Et quand la femme porte son pagne, effectivement, il va jusque là, ici, comme en Afrique. Il dit, t'attends, dit, dit, attends, attend, tout. Mais l'homme, quand il a fait son pagne, il met son truc, et puis il est cousu, il rentre dedans, il fait tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout et puis ça boule ici. Les ministres là-bas, dans leur conférence des ministres, ils ont toujours des pagnes. Alors, tu vois, dire, dit, cher monsieur le ministre, c'est une abomination, dit, non, ce modèle-là, ce peigne-là, c'est les vêtements des hommes que les femmes ne peuvent pas porter chez eux. Donc, eux, quand ils s'habillent comme ça, ils sont conformes. Ah oui, devant le Seigneur, ils sont conformes, parce que, bon, maintenant, pour que nous puissions comprendre, on est tellement trop dans les choses qui, qui, nous, qui Dieu nous aide. Prenez un exemple. Les saintes qui viennent de l'Orient, n'est-ce pas vrai? Donc, ça veut dire que Qu'est-ce que là-bas, l'Abraham a porté des robes, non Ah ben oui, ici les femmes portent des robes, non Les apôtres ont porté des robes, et Marie a porté une robe. Bien sûr que Marie avait une robe, et, et, et Pierre avait une robe, effectivement, mais il y avait une différence. C'était toujours des robes, mais il y avait une différence dans la manière de coudre cela. C'est ça qu'on doit comprendre. Quand on a tellement établi des dogmes dans les chaussures, dans les saisies. Oh, et quand j'entends des explications, oh, vous savez, parce que... Ai, pour, frère. Vous savez, les gens vont toujours me prendre pour quelqu'un qui est un peu... Mais non, frère, nous devons avoir l'esprit du Seigneur et, et demeurer dans les choses qui sont conformes. Et, et, ne, et ne pas laisser... Les hommes ont tellement... Ils aiment tellement obliger les gens à pouvoir faire les choses comme eux ils veulent, on doit faire comme ceci, sinon si vous ne faites pas comme ça, vous ne serez pas écriqués eh, comme le chrétien, et puis on tremble effectivement, ah il faut faire non. Dieu nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de liberté en fait, de pouvoir servir le Seigneur, pas dans la peur, mais de pouvoir demeurer dans la parole de Dieu, savoir que disent donc les saintes écritures, effectivement. Quand nous aimons la vérité, vous savez cela comme la Bible a dit, le Seigneur a dit, il a dit cela ici, si nous avons l'amour de la vérité, qu'est-ce qui nous a fait comprendre Il dit, mais si vous demeurez dans ma parole, parce que vous l'aimez, n'est-ce pas Quand nous demandons, il dit, mais vous êtes vraiment mes disciples, et faites quoi Et vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Nous ne serons plus esclaves des gens. Nous serons plus esclaves des interprétations. Non. Pourquoi nous sommes devenus comme ça des, des religieux? Mais c'est parce qu'effectivement que nous n'avons pas eu à pouvoir également aussi donner notre cœur à aimer ce que Dieu nous a donné, en fait, à apprécier cela. Non, nous voulons simplement qu'on nous mette effectivement dans, dans, les obligations. Si vous ne faites pas comme ça, vous ne serez pas sauvés. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas ce que moi je fais qui va me sauver. C'est pas que moi je fais qu'il va me sauver. Non, c'est ce que le Seigneur a fait amen. qui fait que ma foi dans ce qu'il a fait, mais je suis sauvé. Amen, amen. Oh, si vous ne faites pas comme ça, vous ne serez pas dans l'enlèvement. Mais qui va me faire porter l'enlèvement Ce sont les chaussures que je vais porter, ce sont les, les vêtements que je vais porter, effectivement. Mais bien sûr, je peux porter même des jupes, des, des robes qui, tra qui vont traverser toute la chaussée ici pendant 305 jours. Effectivement, l'enlèvement viendra, je n'irai jamais. C'est pas à cause de ça que je vais aller. Non il y a les exigences que Dieu me demande pour pouvoir aller dans l'enlèvement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand je reçois le Saint-Esprit, frère et soeur, mais il va m'inscrire, il va me dire que non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, effectivement, il sera toujours conforme à la volonté, à la parole de Dieu. Mais nous nous aimons tellement des dogmes. Pourquoi Parce que nous n'avons pas l'amour de la vérité. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci. Pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité pour être sauvé, que c'est pas effectivement que Dieu leur envoie une puissance également, pour qu'ils croient au mensonge. C'est pour ça que vous voyez que les gens croient n'importe quoi, dans ce qu'on appelle les messages du jour ils croient n'importe quoi, et ils tremblent comme ça. Ah, un frère, un maman dit, frère, ah, oh, ah, frère, frère, frère, frère, frère. Non, nous devons être un homme qui est libre, il sait qu'il est libre, il n'a plus peur de la prison parce qu'il n'est pas en prison. Est-ce que le peuple d'Israël n'avait pas compris c'est ce que, ce que le peuple n'avait pas compris. Dieu les a menés là vers la mer rouge. Il avait un but, que ce peuple soit totalement délivré, même plus de cauchemars, parce que pendant qu'ils étaient en esclavage, ils dormaient, ils faisaient des cauchemars, de fouets, de maîtres qui frappaient tout ça. Effectivement, le matin, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Donc, ils ne vivaient pas bien. L'air nu était des angoisses. Mais c'est vrai. Mais il dit, mais maintenant, je veux vraiment te délivrer. Parce que quand Dieu te dit, c'est une délivrance totale. Il dit, maintenant, je veux que tu dormes bien, tu dormes en paix. C'est ce que Dieu veut de toi. Mais toi, tu ne veux pas. Tu veux des dogmes. Tu veux ceci, moi je veux ceci. Même quand on vous prêche comme ça, vous avez déjà votre doctrine à vous qui est là. Moi je pense ceci, cela. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit agisse en vous vous n'aimez pas la vérité, vous vous aimez, vous aimez faire mal l'esclavage en fait. Et quand on vous dit, hey, il faut faire comme si, il faut faire cela comme ça, alors, ah, ah, ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, parce que a... non, quand Dieu les a là, à cet endroit-là, ils pensaient que Moïse s'était trompé, Moïse était obéissant à Dieu, mais c'est parce que, c'est pour ça que Moïse leur avait dit effectivement que tous ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, qui sont l'objet de vos cauchemars, de vos angoisses de tous les jours, parce que depuis 400 ans, vous n'avez vécu que sous leur domination. Comment peux-tu être délivré parce que les démons des, des Égyptiens ont tellement pris possession, de vous, effectivement, que quand vous voyez un Égyptien, vous perdez le contrôle parce qu'il est toujours un maître. C'est comme ça qu'on fait. Il est toujours un maître. Il dit, mais maintenant, je veux que vous voyiez voyez plus jamais d'avoir, effectivement, la voie. Il dit, mais c'est comme ça qu'il a ouvert la main rouge. Et ils sont rentrés dans la main rouge ils ont traversé, mais aussi, mais puisque nous aussi nous sommes aussi quand même des hommes, en plus nous sommes des égyptiens, leurs maîtres, effectivement les esclaves sont passés, mais ils n'ont pas remarqué que c'était plus des esclaves, ces gens-là c'était le peuple de Dieu que la Seigneur les a délivrés, effectivement et ils passaient, la mer reconnaissait qui ils étaient et quand ils ont traversé et eh bien, aussi nous aussi eh bien, ils sont rentrés et vous connaissez la suite, la mère a dit, mais eux, je les connais comme vous vous souvenez « Au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous chassons de sortir. » Les démons ont dit, « Ok, mais Paul, nous le connaissons. » Jésus aussi, nous connaissons. Et vous, qui êtes-vous Vous connaissez la suite, non On les a frappés, ils ont rentré, sans vêtements nus, parce qu'ils étaient déchirés, et ils ont fui C'est comme ça qu'en entrant dans les eaux, évidemment, la mère a regardé elle dit, « Mais eux, ils sont passés, on le connaît, mais vous, qui êtes-vous » Moi, Pharaon, il dit Moi, je ne connais pas Pharaon. Tchoumboui. Toute l'armée de Pharaon, complètement. C'est pour ça que quand Marie, la terre, l'esprit a saisi Marie à son tambourin, et là, elle a commencé à glorifier. Il dit Mais Seigneur, nos cauchemars sont terminés. La délivrance nous l'a accordé. Gloire à toi, Alléluia. Nous partirons en paix. Pas Plus d'Égyptiens derrière nous, plus rien du tout derrière nous. Eh bien, oui. Dieu leur a prouvé ça. Mais il devait continuer de la foi qu'effectivement, qu'il n'y a plus rien. Maintenant, nous sommes un peuple libre et nous marchons avec un Dieu qui nous conduit. Donc, sans murmure sans, sans, sans, sans, sans, sans plainte, effectivement. Mais aujourd'hui, mon frère et ma soeur, pourquoi toujours les murmures Pourquoi toujours les plaintes Oh, j'ai prié Dieu. Dieu, c'est comme s'il ne m'entend pas. Mais Dieu t'a dit qu'il n'attendait pas. Mais c'est Dieu-là, n'est-il pas celui qui a créé les oreilles tu le répètes en disant, ah, tu es le Dieu qui a créé les oreilles. Ça, c'est une formule que tu répètes. Mais tu ne crois pas. Parce que quand on parle de l'amour, de la vérité, ce que tu crois, et tu dis, Seigneur, en dehors de ce que toi tu as dit, il n'y a pas de parole. Je termine. C'est pour ça que l'homme qui a vraiment aimé Dieu, comme Abraham, la Bible dit de lui qu'il espérait contre toute espérance. Et puis, on nous dit de lui qu'il ne considéra point que son corps était déjà usé, malgré que son corps était usé, en fait il avait cette pleine conviction est-ce que vous comprenez ce ça veut dire pleine conviction -dire une assurance inaltérable effectivement que, que ce que ce Dieu promet qu'il était capable de pouvoir aussi l'accomplir ça c'est avoir l'amour pour la vérité ça c'est avoir la foi en ces dieux l'assurance certaine que même si ça bougeait à gauche et à droite même si je voyais cela de mes yeux comme ça s'approcher mon cœur à moi ne pourra pas trembler parce qu'il m'a fait une promesse dont je sais qu'il est le seul qui tiendra sa promesse. C'est cela que nous devons, nous sommes appelés effectivement. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, dans un temps comme ceci, les gens sont comme devenus des, a, des proies à croire n'importe quoi. J'ai vu aussi, bon, je sais qu'ils vont toujours me détester, ce n'est pas un problème, mais quand j'ai vu maintenant comment, j'ai dit, mais Seigneur, il faut qu'on qu soit quand même quelque part possédé malade. Aujourd'hui, je vois, je vois les gens qui vont aller chercher des extraits des, des, des prédications de Frère Branham où il a parlé parfois quelque pas un masque c'est normal qu'à son époque, même avec les docteurs, sans parlait bah, effectivement dans les hôpitaux. Oh, le prophète a prophétisé le masque. Frère, masque, masque, masque. Mais même à l'hôpital, à l'époque, il y avait quand même des malades, quand même à son époque, avec des masques. Oh, oh gloire à Dieu. C'était vraiment un prophète de Dieu. Il a parlé, mais heureusement qu'il n'a pas parlé de coronavirus. Parce que si, il était écrit coronavirus dans les brochures, mon Dieu, où est-ce que nous en serons aujourd'hui Mais frères et sœurs, je dis, mais, il y a un problème. Et c'est ça que je voudrais quand même que tous ces des frères qui sont vraiment euh, dans un état d'esprit aujourd'hui, des, des fourris avec des petits... Frères, ce n'est pas nécessaire, parce qu'avec ça, on veut montrer effectivement que William Branham est un véritable prophète de Dieu. Frère, on n'a pas besoin de ça pour croire que William Branham est un prophète de Dieu. Nous avons besoin de l'écriture. Comme l'Église nous a prouvé qu'il est. Ce n'est plus nécessaire de pouvoir toujours chercher les petits papiers. Ah, euh, le Dieu a pourvu le chemin, il avait parlé que les masques, donc les prophètes, est-ce que les prophètes, vous avez vu a dit que j'ai vu ainsi par l'éternel qu'il y aura coronavirus et ce et ce coronavirus sur la terre et les gens porteront des masques. C'est ça un prophète si le dans les temps à venir. On aura entendu qu'effectivement, oui, il y avait ça. Mais il n'a jamais dit ça. Et pourquoi vous, vous devez chercher à chaque fois qu'il y a un événement justifié dans le message, de, frère, arrêtons ces choses-là. Nous devons suivre ce que Dieu a annoncé, ce qui a été prophétisé, a annoncé. Nous attendons. Mais ce n'est pas nécessaire de pouvoir chercher des petits bouts comme ça pour justifier. j'avais reçu tellement. Et celui-ci me fait sortir là-bas, oui. Ah, Sandes. Et puis, euh, il faut les masques, on va mettre les masques. Et puis, il y a une autre partie. Mais dans les prédications, il parlait des cas qu'il voyait, effectivement. Mais c'est ce pas des cas qui, on peut commencer à chaque fois qu'on nous voit, Non, ce n'est c'est pas nécessaire. Nous devons simplement revenir à la C'est pour ça que quand on a laissé la vérité de côté, alors à ce moment-là, on bricole, on essaye de pouvoir racoler n'importe quoi. Revenons simplement dans la parole de Dieu, aimons la parole de Dieu. Comme l'écriture nous l'a dit dans le Psaume 119, verset, euh, 100 et 5, je lis cela pour que nous puissions comprendre cela aussi, c'est que Psaume 119, verset 105, puis nous allons prier. Hein. Psaume 119, verset 105, il nous dit, il nous dit que ceci. Voilà, psaume 119, verset 105, il nous dit une chose ici, il dit, oh oui, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Donc, nous devons comprendre que pour que nous puissions bien voir les choses, eh ben, nous avons besoin de la lumière. Et cette lumière, lorsqu'elle nous éclaire, eh ben, nous, nous ne t'attendons pas et ne sommes pas. Troublé dans tout ce qui peut être effectivement ce qui trouble les hommes et les femmes dans ce bas-monde, mais nous sommes rassurés. L'amour de la vérité, c'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Et pourtant, et pourtant, nous comprenons aussi, effectivement, ce que cela veut dire. Effectivement, il dit, mais, mais c'est cela qu'effectivement, que l'Écriture nous parle, effectivement, quand nous avons eu la référence dans l'Epsom au chapitre 1, qui nous parle effectivement, qui la médite jour et nuit. Et quand on aime, vraiment, on a toujours besoin de pouvoir la voir. C'est pour ça, la Bible a toujours été un livre inséparable pour le véritable croyant, pour les fils de Dieu, effectivement. On ne peut pas vivre sans la Bible, on ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Donc on sait que là, il se trouve effectivement la parole de vie. Et c'est à cela que je m'accroche partout, où je me déplace, où je suis À une journée. Je ne peux pas sortir de chez moi sans d'abord avoir ouvert ma Bible et lu au moins une écriture qui me reconforte, effectivement, que je peux sortir et partir, effectivement, quelque part. Mais je garde effectivement la parole. Donc, chaque endroit où je peux arriver, à pouvoir me retrouver, mais j'ai toujours besoin de la parole. De... C'est pour ça que dit, méditez la jour et nuit. Aussi vrai que vous ne pouvez pas vous séparer de votre portefeuille, parce que vous aimez l'argent qui est dedans. Eh bien, la Bible est plus que votre portefeuille, effectivement. Et la parole de Dieu est plus que votre portefeuille. Alors... C'est comme ça que nous comprenons que nous ne sommes pas appelés à aimer notre mari plus que toute autre chose, notre femme, plus que toujours, ni nos enfants, mais aimer d'abord Dieu plus que tout, car Dieu est la parole de Dieu. C'est-à-dire que et la parole de Dieu, et Dieu est Dieu lui-même. C'est-à-dire que pour nous, notre amour puissant et fort n'est pas tourné vers l'argent, mais peut tourner vers la parole de Dieu. Alors, nous sommes sûrs et certains qu'il nous éclairera, il nous perfectionnera, Jusque à la fin, parce que aussi vrai que nous prenons soin, nous nous soucions de ce qui lui est important, que nous aimons aussi parce qu'il a dit, que vois-tu Jérémie a dit, moi, a dit mais je veille sur ma parole pour l'exécuter, c'est-à-dire pour l'accomplir. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous fortifie. Nous allons donc nous lever pour pouvoir prier. Tendre Père et précieux Sauvain, je me tiens devant ton trône de grâce et de miséricorde pour te dire merci. Merci parce que nous avons vraiment besoin de toi et nous te remercions encore parce que sans toi, nous ne pouvons. Rien faire, mon béni, personne. Tu es les dieux qui nous éclairent, les dieux qui nous conduit, les dieux qui nous soutiennent. Je prie pour mes frères, je prie pour mes soeurs, parce que ce temps doit être un temps qu'il faut mettre à profit, Seigneur oh Dieu, parce qu'ils sont tous dans leur maison, pouvoir avoir le temps de pouvoir prier, le temps de pouvoir lire, méditer aussi la parole de Dieu, afin que l'âme soit nourrie pour que le Saint-Esprit prenne encore plus encore l'ampleur, mon béni, Seigneur oh Dieu. puisse-tu aider mon frère et ma soeur à pouvoir arrêter les distractions, personne, mais à revenir vraiment pour prendre du temps. Oh, je te remercie pour les jeunes frères. Je vois les jeunes sœurs qui sont encore pour pouvoir chanter tes cantiques, qui répètent des cantiques, qui se donnent encore à pouvoir aimer, Seigneur, pendant leur temps, voire aimer aussi apprendre à pouvoir chanter, Père, que bien encore davantage, mon roi, que ton peuple à toi soit béni, que les dons se réveillent encore maintenant, Père Tisson Dieu, par ce moment où peux rester dans la prière, dans les chants des cantiques, mon roi, chant ta face, Père. Je prie pour cela, mon béni, Père Saint-Dieu. Soutiens encore, Père, que la guérison soit dans chaque maison, mon bénévole Père Tuissant, même si la maladie fab mon béni, Père oh Dieu, nous a fait la promesse que tu es, celui qui guérit toute maladie, mon bénévole Père C'est pourquoi nous prions pour les maisons de de nos frères et soeurs mon roi que la maladie soit tenue au loin Père Dieu aussi elle est descendue donc, Kreuz, est est grâce, que la guérison vienne bien et que et bien et que ton bien soit aussi en bonne santé. Nous te remercions pour pour moment. et bien et pour et bien bien il et bien et bien et bien et bien et bien et et pas et et et si tu veux bien, prier pour ça. Nous avons une requête de notre frère Eric de la Guyana. Il a besoin de nos prières pour sa délivrance totale, afin d'aimer et de servir le Seigneur Jésus-Christ. Allons prier pour le frère Éric de Guyana. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, devant toi, nous venons déposer cette requête, mon sauveur, parce que nous savons que le guérisseur, c'est toi. Nous savons que le grand médecin, c'est toi. Nous savons que c'est toi qui délivre totalement, mon sauveur. Oh, tu vois réellement le désir de ton fils, mon sauveur, c'est de pouvoir t'aimer, Seigneur, te servir de tout son cœur, mon sauveur. Accorde-lui réellement la délivrance totale, Seigneur. Que son âme, Seigneur, soit libérée de toutes les, les passions de la chair, mon sauveur. Oh, Jésus-Christ, mon roi, que sa vie, Seigneur, soit libérée de tous les lien par lesquels Satan l'a lié mon sauveur au nom de Jésus-Christ Seigneur tu brises les chaînes Seigneur tu libères les captifs mon sauveur que mon frère Eric soit délivré Seigneur Jésus oh qu'il puisse t'aimer plus que toute autre chose mon sauveur comme nous l'avons entendu ce soir que l'amour de la vérité soit réellement ancré dans son cœur mon sauveur afin qu'il te serve de tout son cœur de toute son âme de toute sa force et sa pensée Seigneur conformément aux saintes écritures mon Dieu bénis-le fortifie-le Seigneur c'est notre prière à nous tous, Seigneur. Bénis ton serviteur, Père. Oh, Jésus-Christ, mon Roi, c'est vrai, la responsabilité est grande, mon sauveur. Seigneur, nous prions pour lui afin que tu le soutiennes, afin que tu le gardes, Seigneur, dans le creux de ta main, Seigneur. C'est des moments particuliers, Seigneur Jésus, où tu es en train de, de rétablir la communion avec chacun de tes enfants, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment avoir les oreilles spirituelles, Seigneur, bien ouvertes, afin d'entendre ta voix, Seigneur Jésus. Nous voulons avoir nos yeux, nos regards fixés vers toi, Seigneur. Et non pas aux choses de ce monde éternel. Bénis chaque frère et chaque sœur, là où il se trouve, Seigneur, nos enfants, nos petits enfants, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment racheter les temps, car les jours sont mauvais. Sois loué notre Dieu, sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre sauveur, nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur soit maintenant glorifié. Nous avons déjà prié pour le Requête et nous venons de prier aussi pour notre frère Eric. Nous croyons que le Seigneur a entendu réellement nos prières. Puisse le Seigneur réellement être encore au contrôle de toutes choses, qui nous bénisse et qui nous fortifie, qui remplisse encore et prenne soin réellement de son serviteur dans tous les moindres détails. Que le Seigneur soit béni. Et si telle est la volonté du Seigneur, nous nous retrouverons dimanche réellement pour encore une fois le servir. Je pense avoir reçu un message de mon frère Zaché, qui nous rappelait réellement que ce week-end, c'est ce week-end, de Donc, c'est ce samedi, la nuit de samedi 28 au dimanche 29. Nous allons avancer l'heure. Donc, nous passons à l'heure d'été. Donc, la nuit de samedi 28 à 2 heures du matin, en réalité, il sera 3 heures du matin. Et donc, pour que nous ne soyons pas non plus en retard par rapport à la réunion de dimanche matin. Si... Euh, que le Seigneur nous aide réellement à toujours être attentifs et réellement à veiller à toutes ces choses que le Seigneur nous bénisse richement nous nous retrouvons donc euh, dimanche levons-nous, nous allons prier et remercier le Seigneur pour ce que il a fait pour nous encore ce soir prions le Seigneur notre Père Céleste et notre Dieu nous voulons vraiment te remercier parce que tu as ta manière à toi de pouvoir faire et conduire les choses. Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté et nous voulons vraiment, Seigneur, que tu puisses davantage créer et encore, Seigneur, allumer cette flamme, Seigneur, dans nos cœurs, de pouvoir t'aimer encore plus, Seigneur. Oh, jamais, Seigneur mon Dieu, tu ne pourrais être comparé à de l'argent ou à de l'or, Seigneur mon Dieu, au bien matériel. Seigneur, tu es réellement tout pour nous, notre Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir réellement réaliser cela. Bénis chaque frère, chaque sœur, Seigneur. Seigneur, maintenant, nous comprenons, Seigneur, c'est que c'est que l'importance de la communion fraternelle. Maintenant nous réalisons Seigneur quelle est importance ta parole a dans nos vies Seigneur c'est vrai qu'à l'époque quand ton serviteur parlait dans ta maison Seigneur nous étions peut-être distraits mon sauveur mais aujourd'hui nous réalisons Seigneur nous comptons Seigneur chaque jour Seigneur nous soupirons après ces moments Seigneur notre Dieu Père entends nos prières Seigneur souviens-toi de nous Père bloque arrête Seigneur mon Dieu et que réellement nous puissions avoir la possibilité de retourner réellement dans ta maison Seigneur pour te louer te glorifier mon sauveur oh, je... Jésus-Christ mon Roi, prends le contrôle Seigneur, que la nature Seigneur mon Dieu, au Père Céleste puisse réellement fleurir, que le soleil Seigneur mon Dieu s'il illumine encore à plein éclat mon Sauveur, afin que la température monte Seigneur, que tous ces virus puissent s'arrêter mon Sauveur, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu vivant, nous croyons que tu entends et tu te plais réellement à nous exaucer, bénis tu nos frères là où ils sont, partout où ils sont répondus mon Sauveur, que tu en prennes soin, que tu bénisses et que tu fortifies Seigneur, si telle est ta volonté notre Dieu Nous nous retrouverons encore le dimanche mon sauveur Je te remercie pour tous mes frères à la technique Seigneur Qui réellement travaillent d'arrache-pied mon sauveur Pour que la connexion soit toujours maintenue Et que les choses se passent correctement Afin que nos frères qui sont derrière leurs écrans Puissent aussi être bénis Seigneur mon Dieu Au travers de béni sois-tu notre Dieu Pour ce que tu fais, à toi la gloire a toi la puissance, autorité à jamais Si tu permets, dimanche nous viendrons encore pour te louer Sois béni, sois glorifié à jamais Protège-nous, garde-nous Seigneur mon Dieu Donne-nous un sommeil récupérateur Révèle-toi encore à nous Seigneur Manifeste et suscite encore les dons Seigneur Jésus Que toute la gloire te revienne Au nom de Jésus Christ, notre Seigneur Nous t'avons prié et remercié Père Amen Que le Seigneur nous bénisse richement Oh, my soul,